Bonjour les focons et bienvenue à la compétition de manger des biscuits Je suis très excité à voir ce qui se passe, pas toi Bruce Oui, moi, allons-y Tu sens comment? Mauvais, man! Mauvais? Trop de biscuits? Yo, mais comme t'as pas besoin de manger pour le reste de la journée, ouais. Yo, c'est vous c'est fait. Veux-tu mettre ça sur mon c'est chaud. Yo, il est pas mal. Si vous savez pas ce qui se passe cette semaine, c'est pas grave parce que c'est la dernière. Donc finissez vos travaux et il va y avoir des messes par niveau ou rencontres par niveau, quelque chose. Et euh, à l'année prochaine, les faut quand? Même.